Yo tout le monde Oh mon Kini Yo mon frérot Comment ça va Eh Regardez ce magnifique maillot les gars Regardez ce magnifique maillot Il est là Lulu Il est là Lulu Vous allez avoir 300 000 GP offerts. Mais il faut vous connecter tous les jours. Parce qu'il y a 50 000 par jour les gars. Franchement là il régale. 50 000 GP par jour. Mes petits ragondins. On va tous avoir Neymar ou Mbappé. Oh là là Venez à moi Venez à moi, venez à moi mes GP, allez! Et il n'y a donc pas les patchs, pas les, le pack attaquant. Donc il y en a qui sont surpris, mais les gars, on vous l'a dit, moi je vous l'ai dit les packs attaquants, parce qu'ils ont dit la semaine dernière, dans, ou cette semaine dans un tweet qu'on a mis, que le pack euh, milieu s'arrêterait euh, dans une semaine. Donc euh, c'était... Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas l'équipe de la semaine, comme dit Fatal. On va pas se mentir. Alors on va regarder déjà qui est-ce qu'il y a dedans. Bon, il y a Batistuta, il y a Batigoleto. Déjà, Batigoleto, c'est incroyable. Moi, personnellement, Eto avec ce maillot, il me fait franchement rêver. Bon, il y a Roy Keane. Roy Keane, les gars, on va pas se mentir. C'est pas celui que tu veux avoir. Le pack est incroyable, les gars. Le pack est incroyable. Il y a des joueurs de fou. Il y a des pépites de fou. Let's go, les gars. Let's go, on n'est pas là pour trier des lentilles. Le premier pack, les gars. Ligue 1. Ah, 3 étoiles. Mais on peut... Pépite. T'as paqueto tout, oh, Adrak GG. Ah, TT. Bon, c'est pas une pépite, mais... Mais voilà quoi. Euh, euh, TT, allez. J'aime beaucoup les TT en plus. Oh, bravo. Ne paquez pas comme des porcs, les gars. Faites attention à vos thunes, blablabla. Vous connaissez, disclaimer mes couilles. Je suis pas votre daron. Mais par rapport à d'autres jeux, 1€ le pack, c'est vraiment que dalle. Mais faites attention quand même. Allez, le deuxième pack, les gars, la légende. Hein. Ça va gueuler, hein, ça va gueuler aujourd'hui, je le sens. J'adore l'ouverture des packs. Donc là, on va voir Liga à ah, English. 4 étoiles, on peut avoir Kin. kin petite légende. Oh La première légende qui tombe La première légende qui tombe après deux packs, les amis Il est là, le pack King Il est là, le pack King Eh oui, les gars C'est le packing. King ça, ça ça blabla, ça bégaye, ça blabla derrière mon dos Mais il n'y a qu'un packing les gars Le packing il est là Le pack King, il est ici, présent, là Avec le, le maillot, le beau maillot Je vous avais dit qu'il avait une belle carte La chatte, la chatte, il a la chatte Je vous avais dit, les gars n'oubliez jamais est ce est le patron C'est moi alors, Abu il y a un monde, il y a un monde, les gars, il <rire> y a un monde euh, où à on le libère. Mais Abu on va le garder parce que peut-être qu'on se fera une équipe à africaine, on se fera des thèmes, les gars, cette année, on va, on va se faire des thèmes, on est là pour kiffer. Donc à euh, c'est pas ouf, mais il est là, quoi, il est là, Abou. il est là, Abou. Ligue 1, Bappé, ah, c'est pas Bappé, mais 4 étoiles, c'est pas mal. David. Oh David, grosse pépite, les gars. Eh, on tape on a, on a les attaquants. Les attaquants sont là. Canadien. Jonathan David. Pépite. Pépitos. Euh, Nicolas Sons. Grâce à ce lien. Vous avez des cartes PSN moins chères, les gars. Je le sens, je le sens là. Je le sens, il est là. Il m'appelle. Sam. Sam. Assyria Oh, 5 étoiles. Vlaovic. Vlaovic, 7. Oh Mais on a tous les attaquants, les gars Oh, J'avais pas d'attaquants, je vais en avoir 5000 000. Euh, ben frérot, commence ça... à ça ranger ton sac. À mon avis, tu vas, tu vas être en tribune. Hein. Gravenberge, les gars. On a que des gros joueurs. À part, à part euh, Téton, là. À part Téton et euh, Marianne James, Diaz, là. On a que des monstres. Just a Monster, Just a Monster. Oh là là, Gravenberg. Ah oui, Abubakar, Ouais, euh, on a eu Aboubabi Aboubakar aussi. C'est claqué. Ça va être une pépite, hein. Ouais, pépite. Tu sais que tu vas en Ajax, c'est une pépite, c'est chouze. Ça, je le reconnais. Petits cheveux, euh, voilà, bien coiffé. C'est choses pépite, pépite euh, de, pépite de ouf. Oh, les pépites de ouf. Shurs, je le dis. C'est Eto là. Eto il veut venir. Eto, come on, Liga. Ah, ta grand-mère, ça brillait de ouf là. Elle est bonne. allez bonne bonne. Libérer, ça dégage. On en veut pas de ça. Ça dégage la racaille. T'as pris combien de pièces J'avais mis, j'avais, j'avais mis une carte psn de 50 et aujourd'hui on va mettre pour l'équivalent de 29 euros. Prima, les mecs. Eh hey, les mecs de FIFA, ils te voient, ils... Ils te voient faire un pack opening avec 29 euros. Les mecs, ils sont comme ça. Attends, ils sont comme ça. Les mecs ils sont comme ça, ils disent mais l'autre tu fais un pack opening d'une demi avec 29 euros Et nous on nous vend un, un pack de 29 euros Allez merci Merci d'être venu euh, Bon chance ailleurs Nulachier N-U-L-A-C-H-I-E-R Allez c'est ligue là l'humoriste ça dégage C'est Nao C'est pas un joueur Nao les gars Je vous connais vous euh, Vous croyez que c'est un joueur la non, la semaine prochaine, il y aura les attaquants. Liga Liga Ah oh 4 étoiles Ah, oh, j'ai cru sa mère Fati Ah, Obam oh, J'aime pas. Vas-y, dégage, Obam Dégage Sale traître Dégage Dégage Il nous a trahis, lui Il a trahi les gunners Comment c'est comment, un défenseur Porno Jeune belge d'essai Ouais, ouais allez, je vais le garder. Sinon, je vais me faire insulter par les Belges. Mais euh, Barnum, là, euh... Barnum, il m'inspire pas confiance. tu t'as plus de cheveux que lui. C'est une perruque, ça se voit tout de suite, les gars. Moi aussi, bougez pas, je fais Barnum, les gars. Voilà, moi aussi, je suis Barnum, les gars. Et à quoi Je vous dis qu'il a pas plus de cheveux que moi. Dommage, j'ai pas. Euh... Ça fait un peu. Ça fait pas un peu Batigol. Franchement, avec ça, moi, avec ça, je pense. Regardez, je vais attirer Batigol. Baptiste Tuta, il arrive. Regardez, hein. Batigol bah oui les jeux ils croient que j'ai pas de cheveux. Ligue 1, bappé. Ah, je vais là, la... je vais garder deux joueurs la, la perruque. Fofana c'est bien, Fofana c'est un bon joueur. Regardez les gars, la perruque porte bonheur. Ça doit être chiant d'avoir des cheveux. Attends les gars, il y... y a un monde où il euh... y a un monde où j'ai Batigol Ah, les dégâts. Et oui, en fait, je suis chauve! Ah, je vous ai bien eu hein, depuis toutes ces années! Hein. Je vous ai bien eu depuis toutes ces années! Hein. Oui. Non, Bappé. Oui! Oui! Bappé! Bappé! Non! Pourquoi être aussi corrompu? Oh non! Oh le troll! Oh le troll! Oh là là, Dégage de là, Kaylor! Oh en plus t'as un nom de shampoing. Ah oh, oh. oh, non quel okay, là Oh là là Ah il fait fraîche, il fait frisqué, faut que je mette une veste. Oh là là Bon après c'est un bon goal, mais euh... oh, Il est en C. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Salé. Ah c'est hey, salé comme tirage <rire> C'est un petit peu salé Claquer, frère. Classen. Lui, il a, hey, il a 28 ans, on dirait qu'il en a 75. Parce que le mec, il a 50 moins que moi, Théma sa tête. Vive les pattes, j'adore les pattes en plus. Bappé. Oh Bappé J'ai bien fait d'aller jusqu'au bout Non. Il est resté Marquinhos. Putain, il resté Marquinhos. Ah, j'ai même pas envie de voir le chat. Ah, j'ai même pas envie de voir le chat, les gars. J'ai même pas envie de voir le chat Ah j'ai envie de manger du caca là. Tu dois mettre le maillot du Barça C'est vrai Est-ce que c'est vrai que je dois mettre le maillot du Barça les gars Salut tout le monde et bienvenue dans ce pack opening Où l'on va pack Samuel Eto'o les gars Regardez on va on va. Vous allez voir le maillot Il est beau ce maillot English ah. Eto'o meilleur attaquant du jeu ah, possiblement Daka Pourquoi on a Daka, nous C'est caca, ça Pour vous, mes chômeurs Mes ragondins Baptiste Outa oh Ligue 1, Bappé Mbappé Cette fois, c'est Mbappé Cette fois, c'est Mbappé Cette fois, c'est Mbappé Allez, Idékun Ça dégage Allez, le poulain Ça dégage Kylian Mbappé La chasse, La chasse, La chasse bon, C'est la famille C'est quoi cette tête ah, oh, je suis mort Regardez la tête à maripane. Ah, oh, je suis flingué Ah, oh, je suis flingué Ah oh, Ça n'a rien à voir Mais arrête ta Ligue 1, là Mais tu me rends fou Il a pas que la Ligue 1 dans la vie Ah, oh, mais Ligue 1 Quesson oh. Mais on a caisson. Mais moi, j'en lâche des caissons, Mais je veux pas que tu viennes dans mon club Attendez les gars, il découle, il m'a envoyé un mail. Salut Luthor, j'aime ce que tu fais. Voilà un code pour paquer, pour ton pack opening. J'ouvre... Regardez ce bâtard. Regardez ce bâtard. Il t'es un bâtard. Ça reste entre nous, hein. 21 tirages les gars. Si j'ai pas Eto dans les 21 tirages les gars... Ça va très mal se passer entre nous. Très mal. Les gars Oui Les gars Eto Oh, c'est pas jaune C'est pas jaune Oh, Casimir oh, la chatte, la chatte, Casimir la Casimir viens <rire> vient pas nous faire chier. On est entre amis, là. On est 721 amis. Et un connard qui vient nous faire chier. Et nous, on a Thiago Mendes et on veut Eto. Allez, hop Ça dégage Tiens c'est pour toi Non, tu dégages Tu lâches ton colline Jamais vu un mec comme toi T'es ah. une merde Allez hop, ça dégage Il vient de faire des grosses leçons de morale, l'autre, avec sa club au bec et son apéro, et ça va nous. ça va nous casser les burnes, vas-y, fous-nous la paix. Fous-nous la paix Mais vas-y, y a que la Ligue 1 ici C'est un truc de fou du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto, Deco, Ronaldinho, c'est dehors. » Mais j'ai d'abord appelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. <rire> Quel tueur. <rire> Pouce bleu à 10 000 pouces bleus. On brûle un pincher. Et on joue au foot avec son cadavre. Les gars Oui Oh J'y ai cru Ah, là-bas <rire> No POTN, Non, no player of the, of the week. No player of the week. Just uh, this uh, pack. Eto, it's my friend. Ah Non Aland. Oh On a le cyborg, les gars Bappé, Aland. On est pas mal Oui, non Il, en reste, il en reste 80... Mais non, il en reste 85 sur 150, donc je suis pas à la moitié. Non, j'ai pas fait 64. Ca... Il reste. Euh... Ouais, oh, vas-y, vous m'embrouillez là. Allez, on est, c'est pas le moment de m'embrouiller, les gars. Hein. Moi, je veux être Enfin, j'espère le poulain il a rien. Elle est bizarre là. La musique elle est bizarre. La musique elle est bizarre. La musique elle est bizarre. Je vous l'ai dit, la musique, elle était bizarre C'est pas la même musique C'est pas la même musique, les gars La chatte, la chatte, il est là, la chatte Il est là, le packing Big Sam Allez, IDKUN, ça dégage Allez, le poulain, ça dégage Mais 80 euros, c'est rien il est fort, ce con va, va sur FIFA, va voir si à 80 euros, t'as Alain, Bappé, de légendes Putain, il est fort, ce con Oh là là là, attendez, regardez ce qu'on a eu, quand même Bappé Casemiro, Marquinhos, Kin, Eto'o, Alan, Navas, Savic, Alaba, Vlaovic, Mochanaloglou, Piku, Obam, qu'on a dégagé. La chatte, la chatte, la chatte Et merci encore à mon Ready, Ready to cop pour sa carte PSN. Des gros bisous, merci du soutien. On était plus de 700 sur le live, c'était un truc de ouf. Bisous les amis, ciao